J'étais chié, maintenant je suis bien, maintenant je suis bien pour faire flipper, il est actuellement minuit 24. Euh sur ce. Sinon.. elle va oui il faut que je me réveille d'ailleurs. Attendez, un coup de, jus de pomme ça va me réveiller. Si vous voulez voir plus de ce jeu plus tard, mettez un like, abonnez-vous Et peut-être que je repars dessus si ça vous plaît d'ailleurs. Surtout si ça vous plaît. Les jeux comme ça, parce que je compte en faire plus, si ça vous plaît. Ouais. Sur ce... Commençons. Euh, bah oui, euh... Alors... Sélectionnez la difficulté. Euh, ne vous inquiétez pas. Vous serez, euh, vous pourrez changer la difficulté euh, dans tous les cas, euh, dans le menu pause, euh, pendant que vous jouez. Euh... Le, le gars qui joue pas, pas tout le temps. Le... Merde, comment dire Merde, j'ai oublié le nom. Bon, celui qui, qui veut être tranquille. Voilà. Celui qui veut être tranquille. Mode tranquille, casual. Et il y aura des checkpoints, bah des points de passage à toutes les fins de chaque pièce et au milieu du level que vous êtes. Tous les checkpoints seront sauvegardés. Euh, il y aura des points de passage à, à chaque fin de à chaque fin de pièce euh, euh, et en plein milieu de certains levels. Seulement les checkpoints euh, de la fin euh, will be saved, je prends K1 commence J'espère que je vais pas me faire trop peur. C'est le but de la semaine d'ailleurs. Je récolte ça et même pas l'heure. C'est une Razer ça C'est une souris Razer Moi j'ai pas tout le pas tout fond. Mec Ah euh, euh... Putain, ma porte s'est ouverte toute seule. <rire> Attendez. <rire> ma porte s'est ouverte toute seule les gars. Et je flippe. Donc, ça se voit que ça ruine. Il y a un fantôme ou. Euh, l'attraction de Fred Bear. The Attraction Je vais mettre sur les masters sur mes germes Peut-être approcher peu ma chaise aussi Attention Fast type euh, Type rapide Type euh, The screen euh, Les plus importants Apparaissent sur un écran Dans le jeu Bah ici et sur un écran dans le jeu 8% Bon, on attend. J'ai toujours pas fait ça là. Demain, je vais faire un live d'ailleurs. Bah, demain. Avant, avant, hier, mais... Ouh, où le f... Oh, le blur. Settings. Screen. Blur. Je crois que c'est ça. Up, up. Back to game. Ah putain le blur. Je suis revenu dans le machin truc mais je, je m'en fous. Full screen. Gameplay. Show Elf. Yes. Desyver. Je disais, je ah voilà, oui, il faut que la traduction euh, directement sur Youtube, oui, <rire> <Da gueule. rire> attendez, je sens quelqu'un un peu de, Est ce que je peux le rabaisser un peu Okay. voilà. Hé, hey, j'ai pas envie de vendre des... Bien sûr moi Oui. Ok. Nick Taras. porte. Ok, je me casse. Hmm. Attendez, je retire mon on pull. Le Chip Manager, pressé, ça euh, octo continue... Chip Manager... You meet your best friend during this adventure... Ça c'est mon meilleur ami pour cette aventure, euh, le Chip Manager. Euh... Ok, il m'aide à, à, à travers les pièces... <coughs> De la tradition, pardon. Il euh, vous, euh, vous donne des chips essentiels et des indices euh, par rapport au level. Cette introduction euh, vous apprendra comment utiliser et comprendre le chip manager euh, parfaitement. <rire> J'ai oublié parfaitement. Leçon numéro 1 euh, regardez tous les chips, euh, tous les indices euh, avant de commencer un level. Tu peux utiliser les flèches euh, sur les côtés tu aussi sais, euh, pour voir euh, les types, euh, les indices, non les conseils plutôt. Je <rire> sais pas pourquoi je dis indices les conseils ça. T euh, pendant n'importe, à tout moment que tu as besoin. Rappelle-toi, tous les, les conseils euh, sont là pour une raison. Essaye de comprendre les ah putain j'ai dû oublier type, euh, les conseils avant de de, de regarder le prochain euh... Make manager. les conseils ne sont pas faits pour un pour faire le type manager Comment battre le level manuel you, you will get Tu auras les informations nécessaires. You have to use your brain. Et tu auras besoin d'utiliser ton cerveau. Take the background image. Euh, euh, Observez l'image de fond. Là, par exemple, c'est du quadrillage. Euh, you can make you understand. Ils peuvent te faire euh, comprendre. Les conseils euh, plus rapidement, mais, et même, euh, euh et t'aider à esquiver quelques dangers. Toujours là, le mec Ok. Arrête, je au cas où. Éviter quelques dangers euh, que tu vas rencontrer. Ouais. Euh. Merde, euh, feel free to look over the room before starting. Euh, sois toi euh, libre de regarder dans la, la pièce avant de commencer. Si tu souhaites, euh, tu es... Euh, et bien... Et ben, euh, autorisé. Tu es autorisé à regarder... Euh, And be in the room. Et être dans la chambre sans danger avant de commencer. When you are done, euh, quand tu as fini, juste euh, reviens au type manager et press start, je suppose. Ouais. Start playing. Press start. Euh, ouais. Euh, commence à jouer. Euh, press start pour euh, quand tu veux commencer le level. Bien joué, euh, euh, ouais, bien joué. Tu as fini l'introduction. Maintenant, on presse finish to... pour continuer. Meet your second best friend. Ton deuxième meilleur ami. Feel free to. Ouais. J'ai compris. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. C'est ici la fête avec Freddy. Chica et Bonnie. Et, hey, et Foti. Foti, Foti, mon ami. Merci, mon cher ami Foti. C'est pas pour rien que dans mon pseudo. Comment on s'accomplit encore, je sais. De ma copie. Merci les gars! Attends, c'est le cauchemar, c'est ça? Oh. oh. Oh, je me sens mal. Oui, ouais, c'est bien fait ça, attends. FNAF4? Non. Non, non, non, non, non, non, non, non, non c'est pas FNAF4. Non, non, non, non, non, non, non. J'ai pas envie d'y aller. Bonjour monsieur, pourquoi je peux pas me lever ah, moi. Putain, ça m'a flippé cette merde. Quelque chose va venir ici, c'est ça. Quelque chose va venir. Oh non. Oh non. Attends, là. ça, dans le, security le gars Oh non, Ballon boy, j'espère que tu vas pas me buter. Oh non, il va y avoir un timer. Ah oui, c'est un escape room si jamais. Ça, je vais pouvoir ouvrir, je suppose Ouais, il y a des cracks, du coup, je pense que je peux ouvrir. Ça, je pense. Je sais pas. Ça, c'est... Ouais. J'ai peur. Euh, rideau euh... tiens les rideaux pour les tenir à fermer golden saute il a pas de golden saute attends c'est ça je oh merde <rire> je suppose que je sais ce que c'est alors euh, tiens eux ou euh, clic gauche euh en regardant euh, le costume pour euh, porter euh, Press space bar to stop hiding pour arrêter de, de cacher euh, complète le puzzle et va en euh, Avant que le temps se. ou que quelqu'un te sait. J'ai pas envie de commencer les gars. Attends, je vais regarder. J'ai un puzzle ici. Faut Ouvrir. Je suppose pas avoir une clé. Je dois rechercher ici, je pense. Bon ben. Frangal. Non, non, non, non, non. Je suis... Il sleeping on his chair, il sera en train de dormir sur sa chaise. When he starts to wake up, flash him with flashlight to stop him. Uh, S'il si commence à se réveiller, uh, flash lui avec ta uh, lampe torche pour l'arrêter. Très bien. Je... Très bien. If you get stuck, try to look uh, for some uh, thing you can retrieve. Euh, si tu es euh, bloqué, euh, essaye de trouver quelque chose pour euh, interagir avec. Je pense que cette vidéo va durer 30 à 40 minutes, parce que je vais pas faire mon trop de montage, je vais mettre juste une musique de fond. J'ai pas envie de gâcher l'expérience pour vous en final. Parce que comme je suis pas trop fort en montage, je sais pas garder les meilleurs moments, du coup je préfère garder tout. Un peu comme un youtubeur américain florien, pardon. Oui, bonjour. Je vais pas avoir autant de chance, c'est ça. Oh, j'ai rien C'était cool. Ah, il y avait vraiment un truc là. Hein On va commencer. Et puis là. Oh, les deux clés. Il y a un de la chance. Ah, oh, il y a Fred Ber. Allez, allez Est-ce que Bahito est 27 Je fais mal. Est-ce que Bahito est 27 Il se cache dans Attends. Il se cache dans les bois. Keep an eye on the window. Attends. Always. Toujours garder un œil sur la fenêtre. Il est vraiment très silencieux. When he gets to the window, lorsqu'il est à la fenêtre, close the curtain so he cannot get in. En gros, c'est *Theodore of version nightmare. Rappelle-toi. Tu, te, tu peux euh, appuyer sur euh, left-shift euh, pour courir. Si j'arrive pas dans cette vidéo, j'en ferai une deuxième parce que j'ai très envie de faire le jeu en complet. Et ça dépend de vous au final. Si vous faites le... des likes. lâchez ah, des likes Des likes. Des likes, s'il vous plaît. Des likes pour le bébé. <rire> des likes pour le bébé. Je vais faire une version highlight. Bon, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je comprends, je peux commencer directement, je peux perdre mon temps, Ça y est, il, est déjà... il est déjà en train de bouger lui je sais pas où il est Ah oh merde j'ai l'impression que tu... plus tu regardes là le... plus tu regardes là, moins il vient c'est peut-être pas juste une impression c'est pas juste une impression Oh, Et je vais te dire que c'est pas une impression parce que y a pas encore attaqué. Bit. 看 oh, de ce second. Ouais. C'est quoi le code Ah uh -huh. uh -huh. Ah Je vais un dernier essai, les gars. Un dernier essai pour aujourd'hui. Peut-être que ce sera le jeu pour Halloween Peut-être que ce sera le jeu pour Halloween Peut-être Ça sert à rien Dites-moi dans les commentaires si vous voulez pour le dernier... Pour le pile de jour d'Halloween, le 31. Non, le 30. Je sais plus. On a pour dimanche. Pour la, semaine, la fin de la semaine de l'horreur. Est-ce que vous voulez que je fasse ce jeu Que je refasse un épisode sur ce jeu Et là, vous pouvez le dire sur Tiktok. Si je le mets sur Tiktok, si je le mets dans le highlight. Oh, merci 3-8-2... 2-8-4. 3-8-2, 2-8-4. Oh, c'était Devani 8 Il m'a flippé ce con, il même pas en train de bouger en plus. Je crois qu'il a bougé derrière. Bon, je vous dis ça, je comprends rien. Oui, en effet. Je comprends rien au code. Quoi un truc spécial pour le code 2, 2, 8, 4 Ah mais 3, 8 Je suis trop con C'est 3, 8, 2 Je faisais pas 3, 8, 2 <rire> Je vais de faire 3, 8, 2, 2 <sus> oh, je Ah. ce level pour plus tard. tard. <sus> Ah j'ai un coup de froid maintenant Oh Comme j'ai dit... Je vais laisser celui-là pour plus tard. Sur ce, c'était aussi Pour la semaine de l'horreur J'espère que l'épisode vous aura plu Sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode ciao ah, Tchao tchao Je vais m'évanouir maintenant